nation mais pense. Fait, Parce que si vous voulez acheter sais, ça, il faut répondre, aller au 15 mars. Chaque fois que vous répondez, vous on ou... savez, on, on est 100 000 sur Facebook. Hein Pardonnez-moi, mais Facebook. vous savez la, <rire> la, la popularité sur Facebook, enfin être populaire sur non, Facebook, c'est comme être riche au monopoly. Ça ne veut rien tout dire, absolument rien dire. Moi, je pense, je pense vraiment, je pense vraiment que pour qu'on puisse avancer, puisque maintenant vous, vous vous parlez de ces de ces morts, de ces blessés, on en a tous marre. Mais que, que soit gilet jaune ou pas, on en a tous marre de cette situation. On a le sentiment, nous, que vous avez, vous portez responsabilité parce que vous êtes le nom qui est mis en avant je pense que c'est une erreur de refuser cette, cette responsabilité parce qu'elle vous permettrait de pouvoir échanger véritablement et d'incarner quelque chose. Le souci que l'on a, c'est que nous, quand on veut répondre, moi, quand je vous, quand je vous réponds, vous me dites « Ah ben non, mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'ensemble des Gilets jaunes. » Donc on se, vous voulez des réponses, mais on n'a pas d'interlocuteur. Vous pensez bien que comment, selon vous, est-ce possible que vous obteniez des réponses si à chaque fois qu'on vous pose une question, vous nous dites que vous n'êtes pas l'interlocuteur et quand à chaque fois il y en a un qui essaye, qui essaye de se mettre, être, euh, en avant, mais pas dans le sens négatif du terme, il est systématiquement décrédibilisé. donc ouais. la preuve, on est là tous les deux. Mmh. Eric oui, de mais ouais. vous dites que vous n'êtes pas des interlocuteurs, que vous ne pouvez pas prendre de décision, en que fait, vous n'assumez qu pas, pas jusqu'au bout. C'est ça. Je parle non, moi je suis pas parole du Val d'Oise. Je parle au nom du Val d'Oise, des gilets jaunes, du Val d'Oise. J'entends bien, pas de l'ensemble. Oui, Mais vous avez une influence. Et prendre une décision au nom des gilets jaunes, il faut avoir leur avis aussi. Oui, mais, mais oui, nous vous, les les vous, vous pouvez porter la nom. parole et avoir la vie. Moi, hein. moi j'ai des vous vous avis que je vais avoir. Ce va pas représenter la majorité des gilets jaunes. Et à voilà. mon avis, je mettrai de côté parce que ce n'est pas l'avis de la majorité voilà. des gilets jaunes. Quand mais vous, vous, vous faites un sondage, vous dites que vous faites des sondages Tout à fait. Donc vous prenez un, un résultat. Oui. Ce résultat, portez-le et portez-le en votre nom. C'est ce que vous vous Dans ces cas-là, faites venir un roulement dans les gens qui viennent sur les plateaux de télé. On ne voit que vous. Mettons le dans les rues. On ne voit que les mêmes. Faites un roulement dans ces cas-là qu'on voit d'autres gens que vous. Oui. Mais je, je ça mais fait ça très longtemps que je suis de pas de venu à la non télé. Je parle, je appelle, oui. Honnêtement, honnêtement, non, mais bref, après, dans franchement, la... je, je, je, je, je croyez en ma sincérité. Moi, ce que je veux, c'est que tout ça, ça s'arrête parce que c'est terrible. Oui, je, trouve terrible Donc, je, attaquer, je trouve ça terrible pour notre pays. Donc, je suis pas en train de vous attaquer. Je veux juste vous mettre en face des de responsabilités oui. et de la réalité. Il faut surtout réagir. C'est le manque d'implication bah, de notre président qui daigne bah, bah, nous bah, répondre aussi. Il a pas, si on n'est pas écouté, on n'est pas entendu. Il y a pas eu de, il y a eu un grand débat fait avec les maires. Vous voudriez qu'Emmanuel Macron que... vous reçoive Directement Si le coup on fera une délégation, il n'y a pas Alors, de problème. Euh, avec. Non mais ça c'est important ouais. parce que pour l'instant ça n'a pas y été fait. Il y a même fait. une époque où on vous l'a proposé, bon. personne ne voulait y aller. Quoi. Non c'était le Premier le... ministre, c'est pas pareil. Bon. C'était le Premier ministre. On avait mais déjà donné bon. une liste de revendication. Si on vous êtes invité, vous y allez ou pas À quel nom vous parlerez Des gilets jaunes, on pourrait faire un live, on pourrait convier toutes les personnes à assister à ce live et à poser leurs questions directement. C'est comme ça qu'on procède sur les réseaux et ça marche très bien.